Bonsoir. Bonsoir. Euh, déjà, j'ai été invité à un débat, et euh, je remarque que dans ce débat, il n'y a pas de contradicteur. Je m'interroge donc sur la conception du débat chez les socialistes. C'est le premier point. Euh, le deuxième point, euh, je voudrais aujourd'hui euh, vous, euh, vous, vous demander de me citer un pays dans l'histoire de l'humanité où la société multiculturelle a exister de façon pacifique, où deux peuples de civilisations différentes ont coexisté de façon pacifique. Ça n'est jamais arrivé. Ça s'appelle le Kosovo, ça s'appelle le Liban, ça s'appelle l'Algérie. Et la Suisse. Il n'y a pas d'immigration de peuplement suisse, monsieur. Voilà. Euh, donc je voudrais que vous me citiez un pays où ça se passe bien et sans problème. Et puis aussi, vous avez parlé, Monsieur, me suis parlé de la censure en Algérie, Jean-Marc, vous censurez les tweets là-haut, donc vous n'avez pas de leçons à faire à l'Algérie. C'est la, deuxi la deuxième chose, Et oui, madame. Voilà, et enfin, je termine sur deux points, 70% des Français pensent qu'il y a trop d'immigrants en France, sondage Ipsos, janvier 2013, Eh bien je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, s'il faut bien les Français, ou s'il faut, ben, dans un système démocratique normal, les écouter, mais bon, vous êtes... Pouvoir. Alors c'est vrai que c'est pas évident de les écouter quand ils sont pas d'accord avec vous. C'est pour ça que vous avez décidé de changer de peuple. Puisque le peuple n'est pas d'accord avec vous, il vaut mieux changer de peuple. C'est plus simple. Et puis enfin, on enfin, va, enfin, enfin, enfin. vous de êtes plus des plus... responsables d'un remplacement de population. Vous êtes des criminels parce que demain, si mes petits-enfants et mes enfants vivent au Kosovo ou vivent au Liban, ce sera monsieur, de votre faute, madame. Monsieur, ce sera tous de votre faute. Vous, monsieur, les beaux vous pensez tous pareil. On va... Vous êtes des criminels. Monsieur... Oh, mais bon, écoutez, écoutez, on va on va répondre. Monsieur, on va, on va, on va s'arrêter là. On va pas nier, on va pas nier ce problème là. On va pas nier ce problème là, c'est pas le ce sujet de la soirée. Vous monsieur, peuple, vous n'allez rien régler, vous, vous n'allez rien régler comme ça. Moi, soit, je tiens le micro soit, ce soir. Je ne pourrais pas vous aider, quoi, mais, quoi, mais on quoi, va quoi, répondre éventuellement à, quoi, quoi, à... Quoi, quoi, quoi, à quoi, certaines quoi, de vos questions. Monsieur, c'est -ce que vous qui le dites, monsieur. C'est vous qui le dites. Allez, on va se, on va, on va reprendre la discussion. On est conscient que ce sont des sujets délicats. Euh, on, le, on les aborde de manière la plus ouverte possible. Et moi, j'aimerais surtout que vous me, me donniez la question à laquelle vous voulez qu'on réponde. Parce qu'il y en a eu beaucoup, on ne pourra pour, pas répondre à toutes les questions. Quelle est la question principale à laquelle vous voulez qu'on réponde Mais non, mais on est là pour ça. Quelle est la question qui vous tient à cœur particulièrement quelle société multiculturelle a fonctionné au jour d'aujourd'hui La France société... oh Alors, c'est à l'avance. C'est pour ça que vous êtes obligé de faire des débats oh, Ça va oh, oh, Ok, oh, allez Ça fonctionne tellement bien, fonctionne bien. <rire> On va prendre une autre question. On va prendre une autre question. C'est la salle qui a répondu